Vos premiers pas avec le matériel de snowboard, le pantalon, la planche, les boots et les fixations. Premièrement, serrez énergiquement le chausson interne en prenant soin de bien centrer et placer la languette du chausson. En étant de préférence debout, veuillez ajuster énergiquement votre boot à l'aide du système de serrage dont vous disposez, à lacet, à boa ou avec ce système de cordon. Rangez ensuite le cordon à l'endroit prévu sur vos boots. Vous pouvez alors rabattre la jupe par neige par dessus vos boots afin que la neige ne rentre pas et rabattez votre pantalon. Par mesure de sécurité, laissez toujours votre snowboard à l'envers sur les fixations. Vous pouvez enfin ouvrir la fixation de votre jambe avant en actionnant les cliquets situés sur les crémaillères. Relevez le spoiler, libérez bien l'espace de la fixation et positionnez votre pied le plus à l'arrière possible. Commencez toujours par serrer le grand strap afin que votre pied se positionne le plus à l'arrière possible de la fixation. Vous pouvez ensuite fermer le strap des doigts de pied. Si possible, positionnez le strap comme sur cette vidéo, de manière à ce que cela soit plus confortable et facilite la circulation du sang dans les orteils. Vous êtes maintenant prêt pour commencer vos premiers pas en snowboard. Nomad Snowboard vous remercie et vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Salut